Ok, Où allez well, Franjo aujourd'hui je vais vous demander de rester jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo Pour ne pas rater une seule des informations qui pourraient bien changer des vies Bienvenue dans cet unique épisode de présentation du plus gros projet qui réunit Youtube et le rap de 2019 Il est très probable que vous soyez nombreux à me découvrir par cette vidéo en vue du nombre de personnes qui soutiennent l'initiative. Et si vous voulez en apprendre plus sur moi, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos et à m'écouter par la suite. En novembre dernier, je m'associais pour la première fois à Kylian, fondateur de la marque de vêtements Win, et en décembre, nous sortions une première édition de Suite pour faire plaisir à la communauté et faire le premier pas dans ce qui allait être quelques mois plus tard le plus gros projet de notre vie. Les retours sur cette première capsule ont été énormes. Clairement, on n'était pas prêt à ce que notre efficacité et notre professionnalisme soient autant soulignés. Quelques jours se sont écoulés par la suite, nous nous sommes appelés et là on s'est dit « Ok, on remet ça, mais cette fois-ci, on sort de notre zone de confort et on fait quelque chose de magique. » En l'espace de quelques secondes, ce n'est pas des dizaines d'idées qui nous sont passées par la tête, mais une seule, et c'est ça qui nous a donné envie de se battre pendant 6 mois. Nous voulions faire un projet dans le but d'aider les enfants. Qu'est-ce qu'on entend par ces mots, me diriez-vous Eh bien, je me rappelle d'une époque, voire même deux, où j'ai très bien connu la vie en hôpital. Honnêtement, ce n'est pas le meilleur endroit pour grandir, et non, on n'oublie pas. Alors on s'est dit qu'on allait sortir une nouvelle édition de vêtements, mais cette fois-ci de t shirts pour que ce soit plus accessible et qui servirait en plus de l'esprit communautaire à alimenter une cagnotte qui serait directement donnée à un hôpital, et le tout évidemment en proposant un rapport qualité-prix inégalable par les grandes firmes que nous connaissons. Notre souhait est de permettre par ce fonds récolté d'apporter notre aide financière dans les futurs projets de revêtissement des pièces, avec de nouveaux décors qui correspondent à des enfants, d'acheter de nouveaux jouets récents, d'organiser des événements pour leur changer les idées, ne serait-ce que quelques heures, bref, que leurs jours soient meilleurs. Maintenant je crois qu'il est temps pour moi de vous expliquer comment on va procéder et où l'argent va être donné. Nous avons le plaisir de parrainer sur cette collection l'hôpital des enfants de Nantes et on est vraiment très content que le projet leur plaise. Je vais vous expliquer le fonctionnement de cette cagnotte, j'espère que vous êtes prêts. Pour que l'on puisse tout présenter de A à Z puis cumuler les activités de dons et de ventes, on a décidé de se tourner vers la plateforme de financement participatif Ulule. Pourquoi Ulule Car je pense qu'il est important de se tourner vers une plateforme française proche de ses collaborateurs et au personnel très aimable. Donc sur Ulule vont être mis en vente pendant... Dans seulement 40 jours types de t-shirts. Type on a les t-shirts dits basiques avec deux impressions, c'est-à-dire un logo poitrine et un logo dorsal en sérigraphie. La sérigraphie, c'est un procédé qui consiste à déposer une couche de matière bien intégrée dans le textile. Grâce à ça, le design du t-shirt durera dans le temps, aura un réel effet de relief et ne se craquera pas au bout de trois lavages, contrairement à des impressions plus basiques. Cette édition, a la main contrepartie d'une participation de 20 euros pour les gens qui ne peuvent ou veulent seulement se procurer que le t-shirt pour soutenir le projet sans participer à l'initiative. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Si vous voulez ajouter votre pierre à dans la cagnotte de l'hôpital le pack pro est là pour ça pour seulement et oui je me permets de dire seulement 10 euros de plus vous aurez le droit à plusieurs contreparties et c'est 1 euro minimum qui seront directement ajoutés à la cagnotte pourquoi minimum j'en reparle après en choisissant ce pack vous aurez le droit à un t-shirt avec un design bien amélioré autant sur la qualité que la quantité grâce à l'arrivée de l'ultime technique d'impression sur le logo de marque la broderie c'est un réel jeu d'impression de travailler que nous avons décidé de vous créer avec ce mélange de sérigraphie et broderie qui est depuis longtemps de plus en plus délaissé par les grandes firmes parce que ça prend plus de temps et beaucoup, beaucoup plus d'argent à produire c'est oufissime le pack contiendra aussi deux stickers collables de la collection avec un numéro de série derrière pour participer à un futur tirage au sort qui permettra à certains d'entre vous de gagner un pack pro offert par la maison à la fin des 40 jours de campagne au niveau de la quantité, on ne sait pas encore combien on va en offrir tout dépendra du nombre de ventes pour tout ça, je vous tiendrai au courant des modalités au fur et à mesure sur le compte Instagram qu'on a créé pour l'occasion on ajoute également à ce pack un flyer avec une petite note personnelle, j'espère que vous en prendrez soin. Et enfin on glissera toutes les 25 commandes, le premier album du talentueux Tom Crift en version physique. C'est un partenariat de fou, sachant qu'il n'y a que 200 exemplaires qui sont disponibles en plus du streaming. Et honnêtement, c'est ce genre d'électro house qui est capable de tous nous mettre d'accord jusqu'à l'hiver prochain facilement. Donc voilà, on vous met un petit récapitulatif à l'écran, choisissez bien votre collection, team basic ou team pro, tiens tiens tiens... Tout à l'heure, je disais que sur cette édition, 1€ euro minimum par pack vendu partiront pour l'hôpital. Même si de petits chiffres en font des grands, vu que nous sommes pour rappel sur une plateforme de financement participatif et non sur un site de marque, vous pouvez faire le don que vous souhaitez. Par exemple, si une personne souhaite donner à hauteur de 50€ euros sur une seule commande, par le biais de la contrepartie à 50€ euros, ou celle à 30€ en y ajoutant deux contreparties à 10€, euros, il n'y aura pas un t-shirt basique et un pack pro, mais 29 29€ qui partiront directement dans un pack pro et le reste de la somme sera coupé en deux pour l'hôpital, ce qui dans ce cas-là augmentera la cagnotte de 11 euros. Alors certains pourraient nous poser une très bonne question, pourquoi ne pas tout donner à l'hôpital Tout simplement quand nous faisons quelque chose déjà d'incroyable à notre niveau et que nous avons de multiples charges à couvrir, des investissements depuis ces 6 derniers mois à rentabiliser, de futurs projets à préfinancer, les paliers à atteindre et surtout que nous avons une marge commerciale vraiment très très réduite. Rares sont les projets qui ont notre finalité, je sais que pour la majorité vous le savez et vous saurez considérer notre engagement à sa valeur mais nous ne sommes pas tous renseignés donc voilà je préférais être au clair là-dessus. Les textiles viennent de France et ils sont travaillés par un seul et unique homme, Cédric Paillet à Toulouse. On a vraiment voulu travailler avec des entrepreneurs locaux et non des entreprises qui sont déjà bien développées et là où la discussion serait peut-être impossible. Bon, depuis tout à l'heure, je parle, je parle, mais je vous ai pas dit le truc qui peut tout faire foirer. Pour que la cagnotte soit considérée comme financée et que nous puissions récupérer l'argent et lancer la production, il faut au moins réussir à franchir les 100%, soit les 2000 euros, ce qui correspond environ à la vente de 67 packs pro. Bon, on vous fait confiance, l'équipe, c'est plus que faisable, ne nous décevez pas. Il est fort possible que de nouvelles contreparties arrive pendant la campagne et qu'elle soit accessible par tous si c'est le cas on rajoutera tout ça en news sur ulule et vous serez averti sur instagram bref je crois qu'il est temps de conclure ce projet ce n'est pas deux mais six mois de travail ce n'est pas dix mais deux humains qui l'ont fait mais c'est vos mots c'est vous qui en êtes à l'origine vous nous avez donné la force pour le bâtir et ne rien lâcher malgré les différentes péripéties aujourd'hui il est entre vos mains et j'espère que vous participerez à son envol merci un grand remerciement à tous ceux qui nous ont fait confiance pour ce projet et ont répondu présent lors de la mise en avant. Tom Crift et le collectif 9ème rue, des Toulousains qui nous ont soutenus moralement et financièrement dans cette aventure. On vous dit tout sur eux sur la page Ulule. Merci aussi à Zen, Jilsi, Le Genji, Lou Solitaire, Anom, L.O. Carré, Delati, Licos, Le Rap Français. Et j'en passe pour la propagation du projet avec leur cœur. Merci également au studio CDXX à Toulouse pour le soutien et l'encouragement. Et évidemment, merci d'avance à tous ceux qui le propageront dès maintenant. Le lien est en description. A bientôt. Ciao les franzos. Quand... Je...